nous fait revivre encore une fois de plus, il y a à peu près le un an, ce qu'on qu pourrait appeler événement malheureux, y a moi, les événements du mois de mars. On peut faut découvrir, déjà mais encore djouf est-ce que Thaï, vous voyez cette vidéo-là, qu'est-ce que ça te fait En fait, euh, je me demande, est-ce que c'était moi en fait C'était la première question que vous m'avez c'est pourquoi c'est un de même frisson, parce que... Je ne sais pas ce qui m'a fait parler, mais je sais que je me sentir à ce moment précis. Et que les me suis toujours en train de me faire des choses. Je en train de me Et ce jour-là en particulier, euh, j'ai senti le besoin de, se ressent... de se ressortir en fait. Euh, émotion, je en Et donc la meilleure façon pour moi de le faire et de le partager, c'était de le filmer. Et... C'est parti, et je ne suis pas sûre que si on me redemandait de le refaire, je pourrais le refaire. Tout ce que je veux mm -hmm. dire, c'est que les poules me font le malade, les poules me font le malade, mais les amsolores que moi j'ose espérer que les dons du Codun du Sénégal parce que quoi qu'on puisse dire, euh, c'était des circonstances assez tristes. Il y a un Sénégal qui a mais il faut que les Sénégalais, que les Sénégalais, ils ont été combat. C'est un combat à mener, nous l'avons mené et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Nous avons un peuple digne, nous avons une jeunesse d'Ingakhamné d'affaire conscient, et surtout nous avons une jeunesse qui est déterminée et qui est engagée pour l'Ingakhamné Momb le Donc nous avons aussi protégé notre leader et je pense que c'était c'était aussi une façon pour nous de montrer que lorsque un peuple se lève, personne ne peut l'arrêter. Et je pense que c'est ce qui s'est exprimé à travers cette vidéo et tout ce qui s'est passé au mois de mars. Donc, le peuple déterminé et souverain s'est levé pour dire que nous sommes battus. Et donc, c'est ça la leçon de morale que je retiens. Euh, quel que soit le peuple, c'est stop. Donc, c'est ce qui s'est passé euh, à travers ces événements. Peut-être cette vidéo va rester l'une des vidéos qui a ramené malgré moi mais je dis juste que quand on, on, on, on, on repense à ces événements et on repense aux martyrs qui sont morts, donc on a, on a quand même un pincement au cœur. Nous avons un devoir de redevabilité envers nous parce qu'ils ont laissé leur vie dans ce combat. Donc nous qui sommes là aujourd'hui, quelle que soit la posture bouillonneque, la position bouillonneque, nous avons un devoir de redevabilité de et que nous devons être les, les, les dignes héritier de ce combat que nous avons porté au mois de mars. C'est le peuple aussi continue de dire ce dimanche euh, d'une autre manière avec les cartes électeurs et on en reparlera tout au long de l'émission. Inch'Allah, D'ailleurs, je à que je deuxième question. Cette vidéo-là, découvrir Khadija Mais Quand on regarde Khadija c'est-à-dire que... En fait, on a l'impression que tu as adopté cette situation. À l'époque, on l'appelle la lion même de PASTEF. C'est pour nous, <rires> effectivement, Mais situation, chaque fois que nous avons nous avons nous avons nous Japon. Nous il faut le rappeler. En Japon, il y a PASTEF nous a dit qu'en Japon, ce qui est le président Ousmane, on le rappelle également. nous avons évolué, nous avons vu exactement ce niveau intellectuel. Au-delà de cette posture, c'est une combattante qui est sur le terrain pour dire non à une forfaiture. Dans ce passé, nous avons vu la femme. Khadija l'intellectuel elle s'est affichée mu wone incarne également que nous jigen également ne mais surtout nous avons des idées des solutions Sénégal quelque chose très très intéressant comme projet fofu ca golf sud tay golf sud jox la li nga xamantene moy sen confiance def le maire de golf sud cette situation itinerne bobu ba tay confiance bi nga de golf sud jox la Bon commentaire nga ci def khalija damay wax rek que ni sas la euh li ma li li nga xamni tay dagn mako denk parce qu'il faut pas que nous faté li ñu ñu jox tay denkane la les gens qui ont fait des choses, ils ont ont de euh, Peut-être que les gens m'ont découvert à travers cette vidéo, euh, mais euh, toute ma vie, hein, euh, c'est-à-dire, euh, moi j'ai toujours euh, combattu pour les choses auxquelles je crois. Je ne sais pas si je suis en train de dire. La preuve, j'ai pris mon nom, j'ai ajouté le nom de mon mari. Donc beaucoup de gens me demandent le mari, ça vient d'où Mais ça vient de mon mari. Peut-être que c'est ça que je vais me dire. Parce que si la suis en train de me dire euh, dans une vie, je ne sais pas si je suis en train de me dire. Donc l'emploi est de faire des petits fulls, des petits finds et que le temps est important et le temps est précieux. Donc sois à mes temps, donc consacrer ces longs moments de vos parce que Il faut bien qu'il y ait des gens qui en engagés pour les affaires de la société. Et une fibre aussi. Je suis une activiste née, je suis une personne passionnée, donc je suis une personne qui va jusqu'au bout de mes rêves, je suis une personne qui me donne à fond pour atteindre les objectifs que je me fixe. Et donc je pense que c'est ce sont ces différentes facettes qui font ma personne. Et surtout, j'aime avoir des défis. J'aime avoir des défis et surtout me donner les moyens de les atteindre. Donc, ce c'est un parcours un peu atypique, parce qu'au début, il y a même des gens qui me demandaient « Donc, je leur disais que, bon, écoute, je n'ai pas besoin d'afficher ou pas que Situation, as dit ?» La situation, nous sommes militants, nous sommes militants. Nous avons décidé d'être des militants actifs. Il y a des gens qui ont décidé d'aimer le parti, pas stif, mais d'être tout simplement des, des, des sympathisants. Moi, j'ai opté pour être un, une militante bon, kham, pas, engagée. Je dois faire quelque chose de différent que euh, de nous n'avons que seulement des sympathisants. Donc, si nous voulons. Pour sa pour vraiment sortir en masse, combattre une injustice comme ce qui s'est passé au mois de mars, de nous adapter et porter cette casquette-là et dire non quand il le faut. Ce que nous proposé, on doit pouvoir proposer. Mais surtout, ce que nous avons ligué, de nous il faut savoir être un caméloron dans la vie. Ça veut dire que chaque situation, les gens Et donc ça, c'est quelque chose très que je connais. Je trait de caractère, je suis de tête, je, suis de je suis de ma mère, je suis de soeur, je suis de J'essaie de m'adapter, je pense que ça aussi c'est très important dans une vie, il faut savoir s'adapter et ça j'ai appris à le faire très tôt, donc euh, le moment c'est quelque chose pour bon. euh, ramener. voilà, ça, ça, ça, ça c'est un trait de caractère aussi. En tout cas, euh, pour répondre concrètement à ta question, je pense que c'est un défi. Et m'a toujours, euh, du répéter euh, mon objectif aujourd'hui, c'est que le président Ousmane Sonko soit président en 2024. Il euh, y a commune de Golf Sud. Mais remercier tous ceux qui ont voté pour moi, mais aussi ceux qui n'ont pas voté pour moi, parce que, as, demain, que y a eu -Sud. Je suis la maman de toute la commune. Ni vote, man, ni m'a voté. Euh, mais dans mon objectif, donc, comme je dis, fallent le président Ousmane Sonko. Et j'ai deux ans aujourd'hui pour prouver euh, à Golfe Sud que le. Le projet que nous portons est le meilleur projet pour le Sénégal à travers les réalisé, à travers l'engagement et le dynamisme en tant que jeune maire, mais surtout à travers le comportement et l'attitude que nous vraiment Nous devons être aujourd'hui des leaders transformationnel madame, leader de porter la transformation de la société la transformation Nous nit ni changer mettre au travail surtout ñu inspirer Nous denk donc profondément ému euh, par cette victoire qui n'avait pas été simple, c'était très difficile, mais comme je dirais, euh, à force de travail et de croyance dans ce que nous faisons, euh, nous pouvons déplacer des montagnes. Pour moi, impossible, beaucoup plus mon vocabulaire. Je suis fierté parce que je sais que j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans cette campagne, parce que j'avais deux défis. Le premier, de nous coalition, une euh, coalition. Parti, coalition, me suis vraiment choisir pour mon donc je me devais euh, vraiment de représenter mon parti euh, avec dignité, euh, avec, avec vraiment toute la détermination, la confiance en placement, comme candidate de la coalition, je mais euh, aussi, c'était important, moi euh, je donc on s'est donné les moyens, on s'est donné le, le temps de réfléchir, on s'est donné vraiment le temps de, de, de se mettre au travail euh, pour ceux au, au, au suffrage Golfoi, Golfoy, Et donc je là, nous que là, nous euh, nous avons les que nous avons des nous des leaders qui portent le changement euh, avec les réalisations que nous voulons nous des des nous Amen, Khadija, il y a un yombal, yombal, il y a de mon Sénégal, il y a un il y a en on un c'est résultat a commencé tendance favorable à nous. confiance Mais si projet PASTEF sentiment Khadija Je me suis dit que ça, c'est euh, contrairement à beaucoup de gens, nous sommes très contentement de nous ressentir à ce moment précis. Je me suis dit que euh, le combat ne fait que commencer. Parce que l'objectif, euh, c'est vrai, c'était un objectif intermédiaire. Je me nek nous permettre de décider. Parce que je rappelle toujours que nous on est profondément des, des, des militants citoyens. Si nous sommes dans la politique, c'est parce que nous euh, on ne peut plus laisser les gens qui ont été engagés, qui ont été engagés, qui ont été engagés, parce que euh, les gens n'étaient pas devant, au contraire, euh, ils étaient largement derrière. Nous avons nous diriger. Nous, on a, on a quand même un certain niveau. Voilà, Yann Valéry, nous sommes tous les des ans commenter. Donc, c'était un choix à faire de la langue politique. Donc, à ce moment précis, dit ces résultats commencé à tomber, j'ai ressenti, certes, de la joie, parce que c'est colossal. Parce que, comme tu dis, il y avait les ténors de Gégaway qui sont dans ma commune tous les ténors de Gédiyawaii. Je ne les nomme pas parce que je ne sais pas. Mais dame, à mon sentiment que ni, euh, ma commune, le Golfe Sud, quand j'amène le frère du Président Falabek, est un symbole de l'élection. Je ne sais pas si on mesure comme un mais je ne sais pas si comme un ange de taille. Parce que je me disais que faire tomber un Baobab, comme Alun Salou, dans sa commune d'origine, le Golfe Sud, serait un défi. C'était cet objectif que j'avais. Plus maintenant le DG de la LONAS qui a mis des milliards dans cette campagne et qui ne m'a pas raté. Qui m'a même à la limite manqué de respect par moment. Mais je me remercie. L'idée de de de de au soir du 23, dernier Ça c'était une conviction. Une semaine avant les les, les, les, les élections, euh, j'avais vraiment le sentiment que euh, ça va basculer. que ça va basculer dans le bon sens? Donc, je euh, parce que, comme je dis toujours, il y a le moins de il y a le moins de Il y a le moins de il y a le Donc, il y a le de Il y a Mais sentiment un sentiment de encore une fois, C'est normal parce que euh, nous, nous avons de outil Mais man linga hamne mo dominetiman moi yal Espoir binga hamne tey juduna. Entière, il, il, il, il, il, il y a des gens qui ont confiance ce projet que je proposer. Vraiment, ma me décevoir. Je le, habité le, le, le, le, le jour du scrutin, du résultat. commencé suis parce que je suis parce que je parce que je suis parce Ouais, Donc, mou, mou tamit à force de travail et de détermination. Euh, nous en, en tout cas, moi, je considère mon élection euh, comme un symbole. Et je veux que ce soit vraiment un modèle pour que nous quel euh, quel que soit les défis que nous avons, que soit les nous am, à nous amener, nous nous à Karlon, amnenka, nous nous faire adhérer à notre cause, On aura un gain de cause et donc euh, il faut retenir juste que moi je suis habité par un sentiment de de de, de quelqu'un qui a vraiment une charge qui a une responsabilité. Bon ramener moi en 2027 inshallah sous filal donc ça me file à la baie. ma élection ma bagnya campagne garçon mobilier à mon échelle. Donc lolo ça cela ça cela bon mac mais ça cela bon ramener ta il y a une mission la ligne de déficit politique mission la ni c'est mission divine la quoi donc sonne que t'y a nos missions dans la diaralonga définition tu vois y a lana moi barquais y a n'abarquais commune de golf sud j'ai un très très grand rêve pour cette commune j'ai vraiment envie que cette commune soit un modèle de réussite et je me donnerai les moyens inchallah avec toutes les populations de golf sud pour que ce projet soit une réalité visible si cinq prochaines années, Inch'Allah. En tout cas, moi, je, je, je, je suis très honorée aujourd'hui mm. par la confiance qu'ils ont placée en ma personne et je, je vais me battre pour mériter cette confiance. Euh, Khadija, ma toute dernière question, parce qu'il y a une mère qui est maintenant. En ce moment, nous savons que le résultat est venu. Am Amou, zone Yubari, le discours du président Ousmane Def. On essentiellement sur deux à trois choses. Le respect des peuples Et enfin, des engagements très forts. Et je ne sais pas pourquoi et enfin je un maire. ne sais pas a été un a parce que c'était un moment où il fallait vraiment sortir un discours. C'est un discours lucide, mais c'est surtout un discours qui peut le dire, développer On ne peut pas développer un pays avec Dans le Sénégal on a beaucoup de le tabac. Et ce le tabac, pas le tabac. Donc, nous, on la encore une fois, nous le je voilà, mais surtout, des exemples yow, khamnit, à suivre, et je pense que c'est le sens de tout, tout, le sens du discours du président, c'est un discours très fort, c'est un discours qui euh, appelle chaque personne qui a été élue à mesurer la charge de travail, la responsabilité de mon Donc, en tout cas, man déjà Deglounaco, mentionnez mentionné' qui ça, mon bon. Euh, je, je, je me battrai pour que les plénières me fassent confiance, venant de mon leader, mais surtout de, de, de, de la population. Confiance, bon, vous me continuez comme mérité. Et je pense que ça ne passera que par le travail. Donc, euh, je, je, je terminerai juste par dire que euh, nous, nous portons un projet qui est vraiment un projet à dimension citoyenne très élevée. Donc euh, mon objectif, notre objectif, la coalition Yehu-Askami, c'est de faire adhérer toutes les populations de Golfe Sud, quel que soit mm -hmm. notre opposition, la parti au pouvoir. Nous appelons toutes les forces vives de la commune de Golfe Sud à venir adhérer à ce projet, que nous voulons un projet de changement profond Poser les, poser les refondations de cette commune qui m'est si chère, que je porte dans mon cœur. Donc, euh, H27. Maman Nigahamniomane porter la transformation de cette commune. C'est ça que je me donne comme objectif de transformer, de former, mais de faire surtout de des gens qui vont porter le changement du Sénégal et de l'Afrique en général. Voilà. Donc c'est quelque chose de très ambitieux, mais de possible. Et je remercie encore une fois tous ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté pour moi. pour que Nigahamni moins souliwares, mais mon je veux dire, Khadija, de veux témoigner toute notre admiration, notre respect, mais surtout de la Nyanal, parce que nous avons fait le Nyanal, parce que nous avons fait parce que nous avons fait le Nyanal, nous avons également, la coalition de la la coalition de l'EU est gagnée, mais surtout la commune de la Ramantenne, coalition de est gagnée, et les candidats de passer, ce seront des communes témoins pour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 24. à la commune de golf déjà témoin pour dire que nous des gens, des gens Merci merci. Je dirais juste que je veux faire de golf le Rwanda comme un modèle du, le, le Rwanda. Le Rwanda s'est développé à force de conviction et de travail. Le Rwanda s'est développé parce qu'il y a pas de Et aujourd'hui, en quelques années, le Rwanda est devenu un grand pays. Euh, vraiment, Lola je veux faire de ma commune une commune référence. Une commune bohame, de bounouis, de commune boudogue.abadem.b, de Nenchol, de Golf Sud. Et Inch'Allah, on va y arriver avec toutes les populations de Golfe Sud. On se met au travail. On le fait. Comme nous portons changement, il y a la inshallah il y a la mission, il y a mission, il y a la on va y arriver. D'ici deux ans, il y aura des changements, en tout cas des prémices de changement dans cette commune qui m'est encore si chère. Je remercie tous les internautes de les le remercier pour le travail remarquable que vous avez fait, Sibir Élection mais aussi que vous faites tous les jours. Euh, vraiment, un modèle de réussite et ensemble, nous allons euh, être le changement que nous appelons. Euh, merci pour ce temps d'antenne que vous m'avez offert. Merci aussi à la commune de Golfe Sud et à tous les citoyens du Sénégal. témoignage d'Innude Siman, à Tchofel Guignemey, tous les jours. malani Ouagrekni, à Adounenil, Lorek. Nous à Merci à toi Sadir, merci, je te remercie beaucoup du fond du cœur. merci beaucoup Khadija Mayakor, Je qui libère, nous avons également son nom. Nous avons Si, une émission. vous